Oui, C'était une idée de, de Joël Cornette qui m'a demandé de bien diriger l'ouvrage. et J'ai réuni des collègues qui avaient sous un certain angle traité de la rue. Il était bien évident qu'il ne s'agissait pas de juxtaposer nos approches différentes de la rue, mais de nous demander si ce qu'était la rue dans nos études sectorielles valait pour toutes les périodes et avec quelles modifications. Et c'est vrai que sans vouloir dire euh, que tout a toujours été pareil et que rien n'a changé, ça n'est pas l'objet du livre, euh, il est apparu qu'il y avait toute une série d'indicateurs euh, qui étaient quasiment structurants euh, de la rue. Euh, notre collègue Catherine Saliou, donc qui présente le, le, les villes du monde antique, parce que c'est un héritage lourd, y compris en termes de, de, de, de réseaux, euh, nous, nous, nous a bien montré comment, dès l'Antiquité, il y a à la fois une tension entre la rue comme espace de circulation et la rue comme espace d'expression, euh, d'expression éventuellement politique, avec les tensions que ça peut créer, ces tensions n'étant évidemment pas de même nature selon que nous sommes en 2022 ou que nous sommes dans la haute antiquité. Alors, on a fait un, un plan qui est chronologique sans être totalement chronologique. Bon, il fallait partir de l'Antiquité parce que c'était un espace qui est spécifique. Bien évidemment, parler, euh, se, se limiter à l'espace hexagonal dans l'Antiquité n'avait rigoureusement aucune possibilité, aucun sens. Euh, et, et Ensuite, et c'est Claude Gauvard, euh, un médiéviste s'il en est, euh, qui a eu l'idée euh, d'une deuxième partie que nous avons intitulée le long Moyen-Âge. Alors ce long Moyen-Âge... Euh, dans un premier temps, euh, Claude Gauvard et euh, Joël Cornette ont dit « Oui, il y a une unité euh, du point de vue euh, de la rue comme espace de désordre, comme espace de tension, comme espace de saleté, euh, comme espace de crainte euh, dans, la, de, dans la longue période Moyen-Âge moderne. Euh, » Emmanuel Furex, qui a abordé le 19e siècle dans l'ouvrage, a dit « Mais pardon, moi aussi j'ai des choses à dire euh, en termes de, de désordre, de saleté, de confusion. De » de et donc notre long Moyen-Âge s'est étendu jusqu'au XIXe siècle et moi j'ai dit je voudrais bien y mettre un petit peu euh, le, le nez ou la main parce que euh, les, euh, les lotissements d'Annie Fourcault des années 20 ils euh, participent de cette rue comme espace euh, désordonné mais bien évidemment ça ne voulait pas dire que rien ne changeait et donc dans une troisième partie nous nous sommes demandé comment à différentes étapes des mutations qui pouvaient être des mutations politiques l'introduction d'un lieutenant général à Paris, Haussmann, euh, et, mais avant Haussmann, les, les projets révolutionnaires, euh, j'avais même dit l'automobile, mais finalement, je, pour des raisons que j'évoquerai, on l'a mis un peu plus loin, venait euh, perturber c c comment une série de facteurs politiques et techniques euh, faisaient en sorte que la rue devienne un espace maîtrisé, un espace lisse et un espace où la circulation devait primer. Cette question du primat de la circulation est en vieille comme juvénale, nous montre notre collègue Catherine Saliou. J'avais l'intention d'introduire dans cette troisième partie l'automobile simplement parce que c'était évidemment un élément de, de, de, de rupture majeure mais parler d'automobile avant, avant, avant les barricades de, et avant la révolution française ça risquait de perturber un peu le lecteur donc nous avons, euh, nous, nous, nous arrêtons dans cette troisième partie aux, aux mutations que j'évoquais jusqu'à Haussmann en gros euh, dans une euh, quatrième partie où là nous intervenons tous sauf Catherine Saliou euh, nous avons montré euh, comment il y a une spécificité française et notre espace, qui était au départ un espace large, se, se, je vais pas dire se rétrécissait, mais se focalisait progressivement sur l'espace national tel que nous connaissons, comment la rue a été en longue durée dans notre histoire un espace du politique, avec évidemment des mutations, et là nous sommes tous intervenus parce que c'est effectivement un phénomène sans doute spécifique à la France et de longue durée, et euh, la dernière partie que euh, qui m'incombait, euh, que j'ai appelée la rue d'aujourd'hui, je l'ai fait commencer avec l'automobile, euh, avec une petite gêne, parce que automobile tournant du siècle, suite avant, mais en même temps ce n'est qu'avec les années 50 que véritablement nos villes euh, françaises et européennes euh, se transforment véritablement sous les effets d'automobile, avec des remises en cause très contemporaines que j'aborde également dans l'ouvrage. Donc euh, pas de réponse, euh, pas de date pour répondre à votre question, mais ce que nous avons essayé d'appréhender, c'est à la fois euh, les phénomènes qui sont vraiment structurels et qui nous évitent d'imaginer que le, le 21e siècle réinvente tout, y compris en termes de contradictions, de tensions, de problèmes, euh, tout en mettant en place évidemment les éléments qui font que... Malgré tout, les problèmes se modifient. Alors, il y, y a constamment de la part des pouvoirs, et ce, euh, y compris dans l'Antiquité, la volonté euh, de marquer sa présence dans l'espace public. Et la notion d'espace public euh, que les contemporanéistes ont tendance à tenir pour l'heure euh, est une notion que Claude Gauvard reprend complètement à son compte pour la période médiévale. Donc, la rue est d'abord enfin, et simultanément un espace de la mise en scène du pouvoir. Alors, sous des formes monumentales, sous des formes d'écriture dans la rue, sous des formes de maîtrise de ce qui se donne à lire, de ce qui se donne à voir dans la rue. Et en même temps, euh, la rue est un espace d'expression populaire et, et ou politique euh, qu'il s'agit de maîtriser. Donc il faut, à la fois, il faut tenir la rue au double sens du terme. Lorsque les républicains arrivent au pouvoir dans les années 80, c'est la partie que traite euh, Emmanuel Furex, euh, il, il est essentiel pour ces républicains victorieux de euh, laïciser l'espace public et par là même euh, d'évacuer autant qu'il est possible les catholiques de l'espace public, y compris dans le, avec le son, c'est tout ce que Corbin avait écrit sur la bataille des cloches, euh, et... et, et de tout temps, enfin en tout cas de, à partir de l'époque moderne, la volonté de maîtriser la rue, alors de la maîtriser parce que c'est l'espace euh, des, des coupes-jarrets euh, et des, des voleurs à la tire de toute nature, euh, François Villon, hein, mais euh, maîtriser la rue également parce que c'est très tôt euh, Henri III, les premières barricades à Paris, l'espace euh, du politique. Alors, euh, euh, peut-être un mot euh, sur, sur, euh, sur Osman, parce que justement on est bien là au cœur de cette tension entre les, la pluralité des usages de la rue... Euh, oui, bien sûr, euh, de grands boulevards pour empêcher que les barricades ne reviennent et pour permettre une meilleure avancée des troupes. Mais enfin, si c'était là l'unique objectif, euh, la commune serait là pour nous dire que ça n'a pas vraiment marché. Ça vaut bien que l'œuvre d'Haussmann euh, est structurante pour nos, notre espace urbain bien au-delà euh, de Paris. Donc, il euh, y a à la fois... Bon, la rue doit être un espace de circulation euh, pour Haussmann, pour des préfets euh, qui sont ses prédécesseurs, euh, pour Georges Pompidou pour Le Corbusier, d'une certaine manière, euh, et si la rue est un espace de circulation, bah, il faut évacuer tout ce qui, politiquement ou pas, euh, fait obstacle à cette fonction qui doit être en première. Et puis à cette lecture de la rue vient s'opposer d'autres lectures qui sont aujourd'hui très, très, très, très présentes dans, dans le débat public, euh, « La rue est à tous », euh, et donc euh, la rue euh, doit faire l'objet d'une pluralité d'usages euh, qui nécessite euh, de coexister, de cohabiter, de construire la cohabitation. Alors, la rue n'est pas une ligne. Hein. Euh, la rue, elle est définie, certes, par le travaux des, des ingénieurs qui, qui bâtissent, la, les modalités d'un passage adapté à chacune des formes de circulation, mais constitutivement, euh, la rue, elle est, elle est bordée d'édifices euh, qui sont des immeubles, qui peuvent être des palais, qui peuvent être des taudis, elle est bordée de, de, de boutiques de toute nature, donc la, la rue est constitutivement cet, cet espace euh, de euh, l'entre-deux. Tout à l'heure, je discutais avec Claude Gauvard qui disait que euh, la concierge, c'est impensable au Moyen Âge, euh, parce que le, le, le, le glissement du dehors et du dedans est un glissement permanent. C'est vrai que l'introduction des concierges au 19e siècle, et je ne parle pas des digicodes au 20e et 21e siècle, euh, c'est le lieu d'une tentative, d'une clôture, ou d'une tentative de clôture entre euh, l'un et l'autre. Et l'autre. Euh, dans, dans le débat que, que nous avons eu tout à l'heure, euh, on, on est revenu. Enfin, notre, notre euh, interlocuteur nous a dit, euh, est-ce que le Covid n'a pas modifié, votre vous étiez en train d'écrire quand il y a eu le, le, le Covid, est-ce que ça n'a pas modifié le rapport à la rue Et je disais oui, parce que brusquement, c'était la rue sans, sans rien. Il n'y avait plus de portes, il n'y avait plus de boutiques, il n'y avait plus de cafés, il n'y avait plus de passages, il n'y avait plus de voitures. Et, et qu'est-ce que c'est que la rue quand tout ça a disparu Donc euh, je crois qu'effectivement, par définition, la rue est le lieu euh, d'une un, frontière à construire. Et les modalités de construction de la frontière euh, sont des modalités euh, variables. Euh, ce qui est très frappant, c'est dans, dans les films euh, français euh, des années 50, euh, euh, enfin les films de Carnet pour prendre... Euh, euh, euh, L'ouvrier, Jean Gabin, habite dans un, dans un garni, euh, et, et, les, et les séquences, on, on le voit toujours à sa fenêtre. Euh, lui, euh, On voit Rletti à sa fenêtre également, et, et, et de la fenêtre, euh, ils interpellent la rue. Euh, donc la, la, la scène, il y a, il y a quelques scènes, les, les scènes sont tournées en studio quand il s'agit du, du garni, mais euh, les scènes où l'action, où quelque chose arrive, sont, ce, sont cet espace, de la fenêtre ouverte et qui montre bien une très grande porosité entre le dedans et le dehors. Il est sûr que euh, les mutations contemporaines, les digicodes et beaucoup d'autres choses encore, ce que les collègues euh, anglo-saxons appellent les « get communities euh, » qui visent précisément à serrer le public et le privé, euh, modifie euh, quelque peu euh, les conceptions, mais ça cohabite avec d'autres formes. Oui, non, ce qui est original avec les Gilets jaunes, euh, c'est que leur euh, appropriation première, ce par quoi ils vont apparaître et se spécifier initialement, c'est le rond-point. Et donc le rond-point, par définition, euh, ce n'est pas la rue, c'est la jonction de route. Euh, et en même temps, ça participe... Euh, il me semble que c'est parfaitement à l'image de ce que les urbanistes euh, appellent euh, aujourd'hui le phénomène d'urbain du, urba, généralisé. C'est-à-dire où sont les limites de la ville, qu'est-ce qui est rue et qu'est-ce qui est route, euh, comment est-ce que, com est que la rue devient route et comment est-ce que la route devient rue, euh, et qu'est-ce que ça dit euh, sur la mutation de villes qui sont devenues des villes multimillionnaires et dont on sait qu'elles sont en, en croissance. Euh, et ça, de ce point de vue-là, il me semble que les Gilets jaunes euh, était au cœur d'une mutation à l'œuvre euh, en termes d'urbanisme et donc par là même euh, en termes d'espace public et par la même euh, en termes de ce que nous nommons la rue. Alors c'est vrai qu'ils euh, se sont déplacés dans le cœur, dans les centres-villes, et notamment à Paris, et là euh, une appropriation un peu, enfin oui différente. Euh, traditionnelle alors je ne vais pas parler de la répression, ça serait un autre, ça serait un autre objet, mais euh, lorsque, euh, lorsque les, les, les premiers gilets jaunes, donc fin novembre, euh, a, a, arrivent à Paris, il euh, y avait eu beaucoup de, de, beaucoup de micro-trottoirs dans la presse, il y en a beaucoup qui ne sont jamais venus à Paris, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou qui sont venus une fois, euh, ou qui ont été à la gare, enfin, c'est pas un espace qui leur est familier, et, et où est-ce qu'ils vont Ils vont dans l'espace du touriste qui arrive à Paris. Euh, ils vont sur les Champs-Elysées, et, et, et ils ont une image... Enfin, les Champs-Elysées, c'est l'espace du Mondial, c'est l'espace de la Grande Fête, enfin, et, et, et ils sont reçus par des forces de l'ordre euh, qui poussent très vite et qui tirent encore plus rapidement. Euh, et, et à partir de là, il euh, y, y, y a une escalade et un dérapage. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas... Euh, on, on est dans une appropriation d'un espace qui ne leur est pas familier, où s'il leur est familier dont ils n'ont pas une image de la manifestation telle que nous la connaissons.